Les DD, vous avez été plus de 40 000 à visionner, 700 000 likes, plus de 60 commentaires. Vous avez aimé les intrigues, le suspense, les attaques de frelons de cette vidéo YouTube. Ni de frelons dans la caravane. Aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo avec encore plus d'intrigues, plus de suspense et une plus grosse attaque de frelons. Mesdames et messieurs, je vais vous laisser visionner Ni de frelons dans la caravane 2. Salut les dédés, j'espère que vous allez bien En tout cas moi ça va nickel Allez aujourd'hui on est sur un nid de frelons asiatiques Encore dans une caravane La dernière fois elle vous a plu cette vidéo Mais là c'est dans une caravane Et c'est un peu plus dangereux que la dernière fois Quoique la dernière fois quand même a, Si le client aurait ouvert le coffre sans regarder le va-et-vient Je pense qu'il y aurait eu piqûre Mais là il peut avoir piqûre aussi Mais on, je vais vous montrer ça un peu Allez, la caravane elle est là Petite caravane au milieu d'un champ. Il hein. n'y a personne d'autre ici, pas de voisin, plutôt tranquille. Et en fait, hop, il y a un frein qui vient de passer. Alors je ne vais pas marcher sur le truc parce que j'ai pas envie de faire de vibration et que j'ai pas vu encore où était placé le nid. J'ai vu des va-et-vient au niveau ici. Vous voyez, là il y a, y a la, la, la marche pour rentrer dans la caravane, il y a la roue, et en fait les freins rentrent dessous. Là. Donc à mon avis, ils sont sous le plancher, ils doivent avoir un espace de plancher et ils sont là il y deux qui sont passés à fond à ras de ma tête voilà donc allez je vais préparer tout ça m'habiller il y a déjà des allers-retours il est 8h30 du matin c'est déjà actif allez je m'habille et on regarde tout ça allez c'est parti pour le combat allez un petit nid tranquille de bon matin bon je vous ai dit il est 8h30 mais j'en suis déjà au deuxième, deuxième intervention euh, voilà je suis à l'heure c'était en Espagne, et là c'est à la frontière de l'Espagne Allez on va regarder ça, bon, on va falloir se coucher hein. Je me suis couché à 3h du matin cette nuit, si je me couche là sur la terrasse, je vais m'endormir Allez on va lever la poudreuse, on verra après ça, on va essayer de repérer d'où ça arrive Allez la petite clé, on va essayer d'ouvrir, on va voir ce que ça donne déjà J'ai envie de voir un truc. Je crois. Ah ouais. Je crois que j'ai bien fait de demander la clé. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer d'où ils arrivent. Et là, je vous dis vraiment le piège bon je me fais déjà attaquer Vous voyez les frelons ils arrivent de là voilà, vous allez voir ils passent dessous donc on ne voit pas trop la caméra mais pour moi j'ai l'impression qu'il passait. voilà voilà est là. Vous voyez il marche tout il marche tout le long et euh, il rentre dans le sous le plancher et je me dis ça doit rentrer quelque part ben je pense j'ai compris c'est juste qu'il faudrait que j'arrive à bloquer cette porte excusez moi pour la caméra il n'y a pas trop de place il n'y a pas trop de place dans la caravane mais j'ai et c'est là où je vous dis que ça peut être très dangereux pour les clients. J'ai l'impression que ça peut être très dangereux pour les clients. C'est J'ai l'impression que vous là. Attendez, je vais regarder. Je vais poser la caméra là. Il n'y a pas trop trop de là. J'ai déjà été faire par la Allez, je vous montre ça. Allez voir où il est. Alors, vous voyez, ici, il y a un petit placard qui donne juste. Ici, on regarde bien. Il n'y a pas de lumière. Je vais chercher de la lumière. Je vous montre ça. Là, j'ai mis la lumière. On va mieux le voir. Vous voyez C'est un il y a un fou passage fou. par là, en bas. Allez, on va traiter parce que je me fais attaquer. Je vais chercher la poudreuse. C'est pas pratique. Regardez-moi tous les frelons qu'il y a dans la caravane Vous imaginez tous ces frelons Voilà, vous ouvrez le placard Tous les frelons sortent Regardez ça là. et vous faites piquer là, mais grave Maintenant, je vais vous remontrer le nid Regardez-moi comment il est passé Je suis penché pour vous le montrer hein. Vous voyez il y a un petit trou juste ici là, Et il passe par là, là Voilà, hyper dangereux Imaginez le client Il s'est rempli Je sais même pas comment je vais faire pour faire sortir tous ces frelons Je vais voir si on peut ouvrir une fenêtre Allez, je veux... Je vais essayer de ranger tout ça et je vous reprends un peu plus tard. Bon voilà les dédés, la vidéo elle est bientôt terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Vous avez vu, c'était quand même dangereux. Le danger. Un nid de frelons qui s'installe dans, dans un placard. C'est un truc de fou, un placard. Voilà. Les gens, heureusement qu'ils n'utilisaient pas la caravane parce qu'ils ouvrent le placard, il voilà, peut y avoir une attaque. Les frelons sont coincés à l'intérieur. Qu'est-ce qu'ils font Ils vont piquer. Donc c'est très très dangereux. Voilà, ces frelons il ils m'étonnent tout le temps aux emplacements où ils se mettent. Euh, donc faites attention va-et-vient d'un point fixe. Vous avez vu le monsieur, il a vu le va-et-vient. Il s'est dit il y a quelque chose et il m'a appelé. C'était la très bonne chose à faire. N'hésitez pas à mettre un commentaire et je vous dis à très bientôt les nés. Quoi t'es pas abonné à des livres Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve.